Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mardi 22 septembre. On va faire un tour d'horizon de ce qui se passe sur euh, l'économie un peu partout, euh, ben, surtout aux États-Unis aujourd'hui, parce que dans le fond, on se trouve avoir euh, une, un rebond au niveau des bourses, mais euh, au niveau de ce qui se passe au niveau mondial, c'est assez euh, préoccupant. Ben, dans le fond, ça se trouve être le reconfinement. On veut reconfiner. Euh, là, je veux pas parler au niveau du coronavirus, si euh, c'est bon, si ce pas bon. Il euh, y a des cas, il y a, y a plusieurs cas qui, euh, qui qui, sont, euh, qui montent un peu partout. C'est un peu normal à cause de... Euh, la contamination euh, qui est une bonne chose mais euh, le nombre de morts en tout cas euh, euh, est vraiment euh, pas très très élevé et le nombre d'hospitalisations non plus c'est sûr qu'un peu partout euh, je dois le dire on craint quand même une, euh, une bon on dit une seconde vague d'hospitalisation surtout mais euh, la réalité je regardais les chiffres un matin il y a, pour l'instant il y a rien même si ici notre docteur Aruda a dit qu'on était euh, dans une deuxième vague mais en tout cas au niveau des contaminations, oui, parce que dans le fond, on est plus exposé, mais en tout cas, c'est pas là-dessus que je veux discuter, je veux rien parler justement de de, ben, de contamination, ce qui arrive en ce moment, c'est sûr qu'il y a plus de contamination, ça, ça se trouve être... Euh, euh, Graphique que les cas de coronavirus, mais euh, c'est vraiment des cas de, de contamination ici. Vraiment, oui, on a euh, quand même plus de contamination, euh, mais là-dessus, sur euh, ce nombre de contamination, parce qu'on teste plus, ben, ce qu'on veut faire tout simplement, c'est euh, arrêter encore l'économie et la machine. Et euh, ce que je disais ce matin, c'est ce qui est préoccupant face à... à toute cette arrêt encore de l'économie, c'est que les conséquences, les conséquences de ce qui peut euh, arriver au niveau économique, au niveau bah, troubles sociaux, au niveau dépression, au niveau euh, même euh, après la relance économique. Euh, après ça, ça va être terrible parce que justement, on, on veut vraiment arrêter la machine économique pour euh, euh, soi-disant euh, régler le problème du coronavirus. Mais euh, plusieurs pays, euh, même plusieurs. Euh, scientifique commence à regarder euh, la Suède comme modèle qui dans le fond eux, on n'a pas conf confiné euh, et ça fait aucune différence c'est la réalité même si euh, en ce moment plusieurs euh, médias traditionnels critiquent euh, la Suède dû au fait qu'ils n'ont pas fait comme tout le monde ben, euh, la Suède ben il y a plusieurs autres pays aussi là mais la Suède c'est l'exemple ça c'est ça, ils n'ont pas eu plus de contamination. Donc euh, non, euh, c'est une situation qui est assez particulière. Et surtout, euh, comme je vous disais, euh, on se trouve à, à être dans l'attente au Canada des nouvelles de notre euh, gouvernement euh, euh, fédéral. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va réinjecter des capitaux, repartir une nouvelle euh, BEP? PCU, euh, allonger les euh, paiements de PCU parce que euh, c'est quand même troublant. Il y a beaucoup de personnes, comme on disait, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'argent euh, dans le système. Les, les individus ont fait attention, ont commencé à, à économiser, euh, euh, mais euh, dû au fait que la masse des individus dans une société euh, euh, sont pas tous égaux. il y a plusieurs familles, c'est ce que je lisais ce matin, au Canada, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, euh, qui attendent une nouvelle aide euh, des gouvernements parce que euh, soit qui ont perdu leurs emplois, soit qui vont perdre leurs emplois, euh, soit qui étaient euh, travailleurs autonomes ou, ou euh, avec une petite entreprise, un restaurant, peu importe, euh, euh, souffrent beaucoup et vont encore souffrir. Donc, euh, en ce moment, on se trouve vraiment dans une situation très particulière cet automne. Et, euh, ben, en bas, ben, juste un peu partout, là, mais ici, j'ai une nouvelle au niveau de, de l'Angleterre. Boris Johnson dit que le Royaume-Uni étant un tournant périlleux, et dit aux gens de travailler à domicile. Euh, je sais quoi, euh, en, en, en, excusez, au Royaume-Uni, euh, c'est pas mal euh, impressionnant comme euh, confinement. Et euh, en plus euh, du confinement, c'est qu'on on décourage les personnes à aller, euh, euh, ben, on dit magasiner, à aller euh, faire du shopping. Donc le fait de décourager les, les personnes à d'encourager de, les personnes à rester euh, chez elles euh, les rencontres sont encore limitées mais tout ça ça crée des distorsions économiques et puis ici au Québec en tout cas c'est notre situation là. Euh, on avait le droit de euh, 10 personnes là maintenant c'est rendu à 6 je comprends pas pourquoi je comprends pas la logique mais en tout cas c'est supposé d'être euh, euh, bon hein. euh, on a des codes de couleurs ici aussi donc euh, Là aussi, c'est difficile à... En tout cas, il paraît qu'ils sont vraiment braves ceux qui nous dirigent. En tout cas, c'est ce que certains pensent euh, je ne vais pas faire de critique sur le, le, leur manière de faire mais euh, il y a une critique que je peux faire par contre euh, c'est que les gouvernements ici sont euh, sont vraiment euh, euh, fermés, ne, ne veulent absolument pas euh, discuter avec la population ou discuter euh, des raisons pour lesquelles ils prennent des décisions comme ça et ça c'est vraiment vraiment euh, inacceptable inacceptable donc euh, là je, je vous parlais un peu de, de l'Angleterre parce que ben, le Royaume-Uni qui comprend plus que ça, mais euh, c'est quand même euh, une situation qui est préoccupante. Je pense que l'Australie aussi sont retombées en confinement. Donc, euh, ce qu'ils vont faire, tout simplement, ils vont continuer à paralyser l'économie et euh, euh, à savoir si euh, on va régler ça bientôt. Euh, euh, je pense que la situation va être vraiment pire. Euh, ici, euh, j'ai... Euh, euh, on va faire la transition. J'ai... Euh, euh, c'est aux États-Unis, ça se trouve être, euh, <coughs> excusez, euh, le chef de la majorité de la, au Sénat américain, euh, McConnell, euh, qui dit euh, « nous sommes coincés avec euh, peu ou pas d'options, six mois après l'adoption de la loi CARE » de nombreux Américains sont toujours en difficulté. Donc, l'argent qui a été injecté, oui, plusieurs en ont profité. Dans l'article, c'est ça qu'ils disent au commencement, plusieurs en ont profité. Cependant, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se trouvent à avoir euh, euh, été euh, vraiment euh, euh, touchées par... économiquement, je parle, puis même... Euh, économiquement, psychologiquement, et là, on, re, on reconfine en pensant que c'est la solution. Euh, donc, euh, on va dire un peu ce que j'ai souligné, là. alors que la pandémie la pandémie de coronavirus a bouleversé la vie aux États-Unis et dans le monde au cours des six derniers mois, les économistes ont crédité le coronavirus aid relief and economic security, euh, ou la loi CARE, l'acte CARE, pour maintenir à flot de nombreuses familles américaines et l'économie en général. Donc, là, il parle du projet de loi là, qui était là pour encourager. Il y, a, il y a des personnes qui ont vraiment profité de, de ça, là, du fait que l'argent a été injecté. Il y a des personnes euh, qui étaient peut-être pas en, en, en peine dans leurs finances, mais il y a beaucoup, beaucoup de familles euh, qui, a, qui ont attendu l'aide gouvernementale. Il y en a fait, qui ont perdu leurs emplois. Euh, donc, euh, c'est ça. Ça crée une grosse, une grande distorsion économique aux, aux États-Unis. Un nombre important de familles ont reçu euh, une ou plusieurs formes d'aide financière, y compris du gouvernement ou d'un organisme de, bienfait, de bienfaisance, indique le rapport. Les effets de ce programme se sont manifestés sur le bien-être financier général des gens et sur leur capacité à couvrir leurs dépenses. Donc, les aides gouvernementales, que ce soit euh, ben, le 600 euh, au, à ceux qui étaient touchés par le chômage supplémentaire du de, de, de, de, montant de chômage qu'il y avait. Donc, il y a des personnes qui n'avaient pas vraiment le goût de retourner au travail avec euh, la, la euh, ce supplément-là. Donc, euh, il y a des personnes qui ont passé un très, très bel été et il y en a qui en ont profité justement pour euh, euh, se servir de ces montants-là pour investir à la bourse, comme je vous disais hier. Euh, excusez on va continuer. Washington n'est pas plus près de parvenir à un accord sur un autre plan de relance. Euh, qu'il ne l'était à la fin du mois de juillet, lorsque le, euh, de nombreuses dispositions de la loi CARE ont expiré. Maintenant, avec la mort de la juge et de la, euh, la Cour suprême, donc, Ruth Baguer-Gensborg, qu'on parlait hier, et la nécessité de préparer un projet de loi de financement pour garder le gouvernement ouvert d'ici fin septembre, il semble de plus en plus improbable que le Sénat soit en mesure de conclure un accord de sitôt. Et ça, c'est terrible, parce que ça se trouve être des décisions politiques, euh, c'est un débat entre les républicains et les démocrates. Euh, euh, les démocrates euh, veulent créer le chaos, euh, donc, euh, ils ne sont pas pressés de régler cette situation. Euh, ben, je dis les démocrates euh, républicains, c'est une guerre, là. je ne veux pas comme, tout mettre sur le dos des démocrates, mais quand même, c'est une guerre idéologique qui fait en sorte euh, qu'on paralyse les nouvelles aides qui pourraient euh, aider les familles en grande difficulté, donc on en est rendu là euh, cela inquiète certains économistes pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé de travail ou et pour euh, l'économie dans son ensemble, donc euh, c'est vraiment vraiment euh, euh, catastrophique de, de, de se battre pour des idéologies, parce que dans le fond c'est l'élection américaine qui va être le, le, le, le le point euh, euh, de rupture là. on va voir ce qui va arriver. On n'en a aucune idée déjà. La violence est assez forte aux États-Unis. C'est pas arrêté là. même si certains ont comme ralenti un peu. Euh, mais euh, non, la violence est encore très omniprésente et avec la décision euh, de l'élection qui va arriver, que ce soit les républi républicains, démocrates, euh, on va voir, ça va être à suivre. Avec tant de millions de personnes sur le point de faire face euh, au sans abrisme parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont obligées de demeurer dans leur voiture, euh, n'ont plus les moyens du tout de... Puis ça se passe aux États-Unis, ça se passe vraiment pas au Bangladesh. de la Dèche, aux États-Unis. et Comment cela ne figure-t-il pas en tête de liste des médias euh, dit Star. Comment le Congrès peut-il prendre la pause? En parlant du Congrès, comment se fait-il qu'il n'y ait même pas de dialogue ou de discussion sur ce sujet? Donc, c'est une guerre idéologique entre les républicains et les démocrates, à savoir quand on va retourner... Euh, quand on va retourner dans la discussion pour euh, régler ces problèmes-là, et pourtant, le peuple, ben, en tout cas, plusieurs personnes, euh, en souffrent, et c'est vraiment triste de voir cette situation-là. Euh, ce que je me dis, dans le fond, euh, euh, c'est que ça une situation comme ça pourrait durer jusqu'à euh, l'élection et c'est dramatique il y a des personnes qui euh, qui ont même pas eu leur chèque c'est ce qu'on va voir à la prochaine euh, diapo il y a des personnes près de 9 millions d'américains n'ont pas reçu leur chèque de relance les conseils du CDC aux écoles sont incohérents euh, donc euh, c'est un peu ce que l'article dit il y a des personnes même qui ont même pas reçu le 1200 dollars hein, qui avait été euh, émis euh, ben, émis euh, qui est dans le système. Là. Le rapport a, a également révélé des incohérences majeures dans les conseils des centers for disease control and prevention pour les écoles telles que la façon de dépister le virus et le moment où les écoles devraient fermer si les élèves ou les enseignants commencent à être testés positifs pour le virus. Donc, c'est un peu ce que l'article disait. mais c'est un peu le chaos. Puis, dû au fait qu'on a ce, ce chaos-là, est-ce que les personnes qui devaient l'avoir, pour l'avoir, tout ça, ben, là, où il y a, ben, dans le fond, c'est, je pense, c'était pas mal tout le monde qui devait l'avoir. Mais, en tout cas, c'est un chaos. Puis, la, la, la, la, la, résultante de tout ça, c'est près de 9 millions d'Américains n'ont pas encore reçu leur chèque de relance. Euh, C'est sûr que, euh, au niveau des, des chèques de relance, autant au Canada, aux États-Unis et probablement vous euh, en Europe aussi, euh, il y a eu beaucoup de personnes qui ont profité de cette situation-là, mais il y a des personnes que c'était une question de vie ou de mort et donc euh, on se retrouve avec euh, euh, une situation qui est vraiment problématique pour euh, plusieurs personnes, peu importe où, où où est-ce que c'est? Euh... <rire> et là, on a une nouvelle encore de notre fameux Jérôme Powell qui nous dit euh... Powell promet l'aide économique de la Fed aussi longtemps qu'il le faudra. Donc, euh, lorsque les marchés vont connaître des corrections comme ce qu'on a connu dernièrement, la Fed va encore intervenir. C'est sûr, c'est sûr, sûr que la Fed va continuer à injecter des capitaux dans le marché parce qu'elle ne veut absolument et pour aucune, d'aucune manière que le marché s'écroule. Donc, la FED va intervenir autant au niveau euh, des marchés. La FED va intervenir aussi au, au niveau, euh, ben, c'est ce que Parole dit au niveau du euh, euh, des travailleurs. Donc, euh, probablement qu'il va y avoir encore des montants qui vont être versés si la chicane peut arrêter entre les démocrates et les républicains. Euh, la FED, de toute façon, a le pouvoir d'imprimer l'argent... Euh, euh, à partir de rien, donc euh, elle émet euh, des dollars, euh, les verse euh, euh, aux citoyens ou aux entreprises, peu importe, il euh, n'y a pas de limite, donc euh, on se trouve à être dans un, un paradigme qui fait que non, il n'y a pas de problème, nos limites, Mais Jérôme Powell l'a encore dit, et nouveau des taux d'intérêt, comme je vous avais dit, C'est ça va être très très beau, euh, jusqu, il dit jusqu'en 2023, on va voir. Avec le, le nouveau reconfinement cet automne, euh, la situation est encore plus euh, dramatique. Euh, dans le fond, avec, déjà, on avait subi un choc terrible au niveau de l'économie, et avec ce nouveau reconfinement, là, on va re, euh, ce qui avait été comme... Donc, la Fed, l'impression euh, monétaire, euh, le bilan de la Fed, par euh, définition, parce que dans le fond, euh, la Fed émet euh, non seulement de l'argent pour donner euh, aux entreprises, aux citoyens, euh, mais aussi achète des ETF, achète des dettes d'entreprise, donc euh, ça gonfle, ça gonfle, et... Pour le moment, on se trouve à être une, avoir une petite stabilisation, mais ça va repartir cet automne, c'est sûr. Ben cet automne. On est l'automne de, de, depuis euh, le 21 septembre, 2021, 21 cette année, je ne sais pas, c'est pas important. En tout cas, on est, euh, est, est l'automne, on débute l'automne. Donc, euh, non, il va y avoir encore de, de l'injection monétaire euh, parce que, comme on a vu tout à l'heure dans la nouvelle, de, la Fed n'a pas le choix. Et donc, euh, ici, c'est un graphique... Euh, ben, euh, dans le fond, qui qui nous montre qu'on pourrait avoir un support ici, c'est sur euh, SPY, le ETF SPY qui représente Standard Poor. Euh, on se trouve à être en état de faiblesse pour le moment. Est-ce qu'on va poursuivre euh, cette descente, euh, je ne sais pas, l'automne? On va vivre un climat instable euh, tout l'automne, euh, jusqu'à l'élection de Trump, euh, je suis convaincu, et à l'élection de Trump, on va voir comment que ça va se diriger, mais euh, c'est la même chose au niveau... Ben, de l'or, peut-être qu'on pourrait justement avoir une, euh, une montée, on, on ne sait pas encore, euh, parce que hier on a eu une correction comme le reste des marchés, mais euh, euh, on ne sait pas, on va suivre ça. Euh, au niveau des... Euh, ça, ça m'a... Euh, je voulais vous présenter ce graphique-là parce que ça m'a un peu... Euh euh, c'est vraiment particulier ça se trouve être euh, les non commerciaux euh, les shorts qui shortent le Nasdaq ça qui se trouve à, à shorter avant à, à découvrir euh, le Nasdaq 100 c'est euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis bah ben, à peu près le creux de 2008 donc on on a des personnes euh, des, des des hedge funds peu importe peu importe qui ne font pas confiance au euh, ben au Nasdaq c'est au marché, marché des technologies surtout, le Nasdaq. Donc euh, on a une incertitude ici, le fait de charter le marché de cette manière-là. Euh, hmm. Excusez, en tout cas, on va regarder, on va voir ce qui va arriver, mais l'automne va être assez instable et très volatile aussi. Et son, euh, ça se trouve être encore, hein, le Standard Poor's mais à très très long terme, ben, depuis 2009, dans le fond, depuis le cru de 2009. Et on avait, ben, je te dis, ce, cette image-là, je l'avais tracée, euh, ça se trouve être, on est encore en bull market, techniquement, mais là, on pourrait avoir des soubresauts et on pourrait aller toucher ici cette base-là. Ça serait pas surprenant. Et après, faire du zigzag comme ça pendant... Même moi, je crois que euh, ça va être pendant des années. Euh, probablement que ici on, on se trouve avoir des, euh, des euh, divergences négatives au niveau du RSI. Euh, on la voit très, très bien, la divergence. Une divergence, tout simplement, ceux qui, peut-être... Euh, le savent pas ça se trouve être que les marchés montent mais sur les indicateurs surtout le RSI on peut prendre n'importe quel indicateur mais le RSI c'est vraiment un indicateur extraordinaire euh, il est à, est à la baisse donc ça démontre qu'on a une divergence ici euh, le marché monte et le l'oscillateur le, le, le, sciateur, le, le L'outil technique euh, qui s'appelle le RSI se trouve à nous démontrer qu'on a une faiblesse de marché ici euh, qui pourrait précipiter le marché euh, assez loin. On ne sait pas, mais la Fed est là pour intervenir. Comme j'ai dit, la Fed va encore intervenir. Euh, dans le fond, euh, techniquement, on peut analyser ça et dire ah, c'est ça qui va arriver, mais la réalité, c'est que la Fed peut intervenir. Mais par contre, elle pourrait laisser se planter le marché et ça pourrait aller ici. On va voir, on, on observe tout simplement. Moi, je vous dis pas que euh, telle chose va arriver, je ne le sais pas, mais on observe le marché et c'est précaire. Et euh, ça, c'est une nouvelle que je voulais vous présenter avant de terminer, avant d'aller voir les graphiques. Là. Euh, les mineurs d'or ins euh, insistent sur le fait qu'ils ne feront pas de folie malgré la flambée des prix. Ça, c'est une nouvelle qui est très, très importante. Parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais le... le le, le, les minières d'or, l'extraction le, le, euh, des mines d'or et d'autres métaux aussi parce que ça va pas mal ensemble. Euh, c'est cyclique, c'est vraiment vraiment cyclique. Et on a des grands grands cycles. Euh, ben, la, la, la flambée qu'on a eue de 2000 à, à 2011 sur l'or, ça fait en sorte que plusieurs minières. qui. Ben, dans n'importe quel secteur, dans le fond, euh, que ce soit la technologie, que ce soit alors, peu importe quoi, que ce soit le transport, euh, quand on est dans euh, en euphorie, euh, les entreprises ont l'impression qu'on ont le feu vert pour investir et aller au-delà de leurs euh, limites, de leur capacité Et c'est ça qui, est à, qui arrive souvent dans les, les effervescences. Et là, les mines d'or se disent « Non, on va être vraiment prudent on n'embarquera pas dans ces folies-là. » Déjà, les mines d'or avaient euh, assaini leurs finances, avaient euh, euh, vraiment euh, fait attention les de dernières années pour essayer de d'extraire de, euh, les minerais, Bien, que ce soit les mines d'or, de cuivre, d'argent. Euh, donc, on on s'en va vraiment dans la prudence, malgré la hausse de l'or. Euh, même si la hausse de l'or va continuer à se, se produire, euh, les, non, les minières vont faire attention et c'est une bonne nouvelle, dans le fond. On se lancera pas dans des folies de dépenses euh, euh, inutiles et souvent euh, à cause de l'euphorie du temps présent. Et pour finir, on va voir euh, les graphiques euh, rapidement. Euh, dans le fond, euh, on analyse ça comme ça. Euh, on va aller voir euh, sur les indices. Euh, ok, ça sera pas long on va se rafraîchir Venez. ok, comme ça je ne sais pas ok, non, ben, on va rester comme ça bon, euh, on se trouve à être euh, en ce moment, bon c'est le futur c'est à peu près la même chose que. on a une petite montée du, euh, du Standard Poor euh, Nasdaq c'est faible euh, ici ça se trouve à être Dow Jones euh, dollar américain euh, rebondit comme je vous ai dit, on peut avoir un rebond euh, euh, qui peut aller jusqu'à la ligne de tendance ici, euh, peut-être un peu plus, mais euh, le dollar américain est vraiment en état de faiblesse pareil, mais ça rebondit. L'or. Euh Bon, hier, on a eu une dégringolade, mais comme je vous dis, ce n'est pas une dégringolade qui est très, très impressionnante. Si on regarde le contexte de la montée, et l'argent, c'est pareil. L'argent est plus volatile, donc l'argent ce matin, c'est faible. Mais par contre, si on regarde la montée qu'on a eue, il est très, très normal qu'on ait des prises de profit. Le pétrole, c'est c'est chaud, c'est pas si fort que ça donc euh, non, on se trouve à être dans un marché qui euh, va être très volatile les prochaines semaines, prochains mois l'or, euh, euh, comme je vous dis c'est le long terme tout le temps, il faut comme garder notre scénario de base et, euh, et les mines d'or euh, aussi c'est la même chose donc on se revoit euh, très bientôt pour un autre analyse